Chalons bien-aimés qui me suivez sur euh, lesavertis.net. Euh, sur notre chaîne YouTube Les Avertis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour euh, le temps que vous avez passé avec nous ensemble. Nous voulons euh, commencer une série, je vais dire, d'enseignements. De euh, pas, pas tellement enseignements, mais c'est plus... Euh, euh, message au fait, puisque lorsque nous parlons des enseignements, les gens pensent qu'il faut faire, euh, je ne sais pas, euh, trop des comparaisons, des écritures, tout ça, mais je pense euh, le Seigneur va nous conduire pour vous aider. Je vais aider un groupe de gens, un groupe de gens, c'est-à-dire ce message euh, est adressé au, au, au, à, à ceux-là qui ont des problèmes dans leur foyer, dans leur mariage, je vais dire, par rapport au, au mariage, au remariage, au divorce. Euh, je reçois un peu de questions de ce genre et de fois c'est difficile de, donc d'expliquer de, à une personne puisque euh, cela dépend toujours de euh, donc des cas qui euh, nous parviennent et aussi je ne peux pas vous dire Qu'est-ce que moi je pense Non, non, non, c'est-à-dire je, je dois vous dire ce que le Seigneur nous dit aussi, et c'est là euh, que chacun puisse, euh, donc lui-même, je vais dire, tirer des conclusions, hein, et puis se décidé. Puisque je pense, à mon humble avis, que ces problèmes de mariage, remariage, ou bien divorce, c'est un problème très délicat, et surtout, ce que je remarqué ceux-là qui euh, sont pour... Euh, comment dire, ceux-là ceux qui sont contre le divorce su, euh, sont souvent de gens ou, qui n'ont pas encore expérimenté cette étape de la vie. Et ceux-là qui sont euh, contre le divorce su, sont souvent ceux-là qui, euh, euh, qui, euh, qui sont dans un mariage heureux, par exemple, vous savez. Alors, il faut maintenant voir chaque cas, et c'est là, c'est Tellement difficile de, de, se, de se décider pour, n'est-ce pas, donner une réponse précise. Alors, par, par rapport à, à cette introduction, c'est une introduction qui va faire quelques minutes seulement. Alors, Matthieu 19, 9 nous dit ceci. Alors, je vais d'abord prendre Matthieu chapitre 5, verset 32. Matthieu 5, 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et Yeshua qui parle ici. Chaque fois, lorsque la Bible nous dit qu'il a été dit, lorsque Yeshua surtout parle, sachez que après cette phrase, Yeshua va vous dire quelque chose de contraire. C'est ainsi que je réponds encore Matthieu 5, 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Point. Et cette loi était une loi mosaïque. En fait, pour mettre de l'ordre dans des foyers, dans des familles, à l'époque, ils ont jugé bon de, euh, de rompre, je veux dire, le mariage par euh, cet acte-là, c'est-à-dire par euh, ces moyens-là, par euh, cette résolution-là. C'est-à-dire lorsque euh, tu penses, euh, comment dirais-je, rompre le mariage, tu dois écrire une lettre de divorce, tu donnes ses pas aux parents de, donc de la femme, et puis la femme s'en va. Et, maintenant je vais vous dire quelque chose, j'ouvre une parenthèse. Alors, supposons maintenant que c'est la femme qui ne veut plus. Par rapport à cette loi, qu'elle doit faire alors la femme C'est là où la, la, la, la Bible reste muette. Et les gens vont dire oui, puisque c'est l'homme qui est le chef de la femme. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais lorsque vous êtes en couple, le couple devient couple pourquoi Puisque une partie vient s'accoupler avec une autre partie. Et ces deux parties deviennent une partie. C'est-à-dire, la femme vient avec ses atouts, l'homme vient avec ses atouts. C'est pourquoi même la Bible nous dira... Quand Yahweh créa l'homme et la femme, il dira qu'il faut que je, je lui fasse une aide semblable. Lorsqu'on parle de la ressemblance ici, on voit que l'homme et la femme, devant Dieu, déjà au départ, ils sont semblables, c'est-à-dire ils sont des humains, des, des, des, des, des êtres humains. Et Dieu a créé l'homme, il, il a soutiré de l'homme la femme. C'est pour dire que quand Dieu créa l'homme, la femme était déjà dans l'homme. Comprenez ça Alors, lorsque Dieu, maintenant, euh, euh, il, il sépare les deux, et puis il, il les met ensemble pour que eux, donc ces deux deviennent, comment dirais-je, ensemble, deux, deux deviennent un couple, et lorsqu'un couple n'est pas content de l'autre, je pense, à mon humble avis, que la femme a aussi un mot à dire, n'est-ce pas Nous ne voulons pas parler de l'émancipation de la femme, ça va être trop compliqué. Mais ici, je suis en train de, de voir que la Bible était claire, ou bien la parole de, de Dieu était claire, nous dit que c'est lui, pas celle, c'est lui qui répudie, qui répudie sa femme, lui donne une lettre de divorce. Pourquoi Puisque déjà, la formule du mariage, c'est l'homme qui s'engage, qui se décide pour se marier. C'est pourquoi ceux-là qui ont suivi euh, quelques... Euh, quelques euh, enseignements ou bien vidéos que je faites par rapport au mariage vous verrez que je vous explique que le mot mariage c'est c'est un c un nom c'est un mot c'est un mot composé mari M A R I et puis âge ça dit le mari qui prend de l'âge pour n'est-ce pas se mettre en couple avec sa femme ça dit c'est c'est ainsi même lorsque Yeshua Yahweh créa l'homme quand il parle du mariage il dit L'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire c'est l'homme qui quitte pour aller chercher afin de s'attacher à sa femme. C'est-à-dire l'homme devient responsable numéro un du couple. C'est pourquoi même lorsque l'homme lorsque, euh, euh, a péché, c'est-à-dire lorsque la, la femme a péché, Dieu a d'abord demandé à l'homme, pourquoi Parce c'est l'homme qui était le responsable. C'est notre sujet. Là, nous sommes en train de dire, je ferme la parenthèse pour dire que non, Yeshua a dit ceci, il a été dit, Matthieu 5, 31, je réponds. il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Point. Mais il continue à dire, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, virgule, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, virgule, et que celui qui l'épouse, qui épouse une femme répudiée, commet un adultère, un adultère. Question. Essayons d'examiner ces versets, puis nous allons terminer pour cette introduction. Hum. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, cela veut dire, ici déjà, Yeshua dit ceci, lorsque la femme commet l'infidélité, donc, l'homme a le droit, n'est-ce pas, de répudier cette femme-là. Et moi, comme je dis que la femme et l'homme être semblables, donc, normalement, la femme aussi a le droit, n'est-ce pas, de dire à l'homme, je ne veux plus, pourquoi Puisque tu as commis ce qu'on appelle l'infidélité. Donc, l'infidélité, ici, doit être attribuée, n'est-ce pas, à tous les deux. Si la femme... Commet, n'est-ce pas, euh, euh, euh, donc euh, une infidélité, et l'homme également, c'est-à-dire eux deux normales devons, devront devons, devons tomber par rapport à ça, par rapport à ce point-ci. Mais lorsque tu répudies ta femme comme ça sans raison, tu l'exposes à devenir adultère. Lorsque tu répudies ta femme comme ça, sans raison, puisque le Seigneur dit « sauf pour cause d'infidélité ». Mais lorsqu'il n'y a pas de cause d'infidélité, si tu, l si tu l donc le répudant, la répudies, tu l'exposes à devenir adultère. C'est dire, c'est tellement dur, mais il faut comprendre. Et que celui qui épouse une femme répudiée, commet un adultère. Waouh Maintenant, supposons qu'une femme répudiée, je ne sais pas, euh, dans un autre monde, et toi tu ne sais rien, et tu vas, n'est-ce pas, euh, euh, épouser la femme comme ça, une, une, une telle femme, je veux dire, tu commets l'adultère sans le savoir. Maintenant, voyons maintenant dans la pratique, dans la pratique, combien des hommes se sont remariés, combien des femmes se sont remariées Souvent, les, les femmes se remarient plus. Pourquoi Puisque les femmes sont souvent répudiées, surtout dans nos pays, euh, je veux dire, euh, euh, africains, dans, dans, dans des pays, c'est ne sais pas, euh, arabes, tout ça, sont des, des hommes qui ont plus le monopole. Mais ici en Europe, par exemple, la femme peut aussi se réveiller dans, dans, donc, donc, dans ces quatre matins. Elle se réveille et dit que non, je ne veux plus de ce mariages puisque je ne me sens plus heureuse. Et l'homme pose des questions, mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que je fais Et la femme dit non, non, je ne sais pas, mais je me sens plus à l'aise avec toi. Et ce sont des cas aussi qui se font, qui se passent. Et moi, je pense que c'est un thème, c'est un, un sujet tellement délicat. Je connais beaucoup de couples qui vivent leur deuxième mariage. Je veux dire, soit le mari qui avait déjà une autre vie avant, et puis il prend la femme après. C'est-à-dire, là, ça devient compliqué, très compliqué. Et je continue d'abord pour respecter la parole du maître. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, Yeshua est en train de parler ici, Matthieu 5, lisez, vous allez comprendre, il y a beaucoup de choses que Yeshua a dit par rapport à l'injustice, par rapport à la bonne marche, tout cela. Et, mais moi, je pense qu'il y a un problème ici. Loin de moi l'idée même de contredire notre maître. Il y a un problème. D'abord, le mariage commence quand Le mariage commence lorsqu'une femme et l'homme s'accouplent. Qu'elle soit mariée avec la femme ou, ou je veux dire, qu'elle soit mariée avec l'homme ou pas, lorsque un homme et la femme s'accouplent, c'est-à-dire ils se connaissent, ils couchent ensemble, ces deux deviennent un couple. Scandaleux, non Il faut comprendre. Parce que même lorsque la Bible, la Bible dit que les deux deviendront une... <rire> une même, donc une seule, une même chair, une seule chair, ils deviennent un. On devient un quand Lorsqu'on s'accouple. Ce n'est pas devenir un dans l'esprit, non. Ce n'est pas devenir un dans, la, dans la, la pensée, non. La preuve, même si tu t'entends bien avec ton mari, avec ta femme, il y a toujours des débats des fois. C'est pour dire que lorsqu'une femme et l'homme, c'est couchent couple, couche ensemble, c'est ça qu'on peut parler, de, donc, de mariage. Maintenant, imaginez, toi qui me suis, si tu es quelqu'un qui a vécu des vies comme ça, couché avec des femmes, avec des hommes, hein, au cas de femmes, hein, avec des hommes, et toi, homme avec des femmes, par-ci, par-là, et aujourd'hui, tu t'es euh, décidé de te marier, est-ce que tu es en train de vivre euh, un bon mariage ou toi qui, tu n'as rien fait. Ton mari vient, arrive comme ça un jour. Il te, dit que, elle te dit, il, te, il te dit que non, je ne veux plus de toi. Parce que tu es devenu tellement vieille. Tu as pris du poids. Je ne veux plus de toi. Et il t'abandonne, il, il part. Est-ce que lorsque tu vas te marier, tu commets l'adultère Ce sont des choses comme ça qu'il faut se poser des questions. Et moi, quand je suis en train de, de lire ça, et le Seigneur me dit ceci. Pour toi qui vis dans la séparation, Demande la grâce de Dieu sur toi. Demande la grâce de Dieu sur toi, sur ta vie. Si le Seigneur qui a pardonné l'homme, qui a pardonné à l'homme, qui a péché, qui a suivi le, la voie du diable et rejeté la voie de Dieu, là nous sommes aujourd'hui dedans, si le Seigneur a accepté de pardonner ses grands péchés, je ne pense pas que le Seigneur te va, va t'en te, vouloir si ta grâce est sur toi et si tu veux refaire une vie. Je ne te demande pas aujourd'hui de quitter ta femme ou ton mari pour refaire ta vie. Mais s'il arrivait que tu es conscient ou conscient dans ton cœur, ce n'est pas de ta faute, c'est la femme qui ne veut pas, ce n'est pas de ta faute que c'est le mari qui ne veut pas, moi je te conseillerais d'abord avant de prendre une décision quelconque, demande la grâce de Dieu sur toi. Et lorsque la grâce de Dieu surviendra sur toi, tu prendras une bonne décision pour ta vie. Et si tu veux, tu veux te remarier, ou si tu veux te marier à nouveau, ou si tu veux, je ne sais pas, te séparer parce que tu ne te sens pas en sécurité, c'est Dieu qui va, n'est-ce pas, te donner la réponse. Donc, euh, ma position, à moi, par rapport à ces problèmes-ci, ça ne dépend pas de l'homme ou de la femme, mais ça dépend de la grâce de Dieu. Ah, je sais qu'il y aura des questions. Et la, la, la, la même vidéo, je la ferai aussi en, en, en lingala pour euh, essayer un peu d'aider aussi à d'autres qui n'ont pas bien compris. Soyez bénis. Shalom.